Et salut à tous les amis, c'est Gabriel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc sur Edge of Gabriel donc l'épisode 10. Où aujourd'hui ça sera euh, le titre ça sera exploration d'une caverne. Alors qu'est-ce que ça euh, qu'est-ce que ça veut dire en gros Voilà, donc avant toute chose, je vais vous montrer un peu les petites modifications que j'ai fait ici. Donc euh Ici il n'y a pas grand chose, hein. c'est euh, toujours le long tunnel euh... Donc, ici c'est toujours le. Donc, on va vite replanter parce que c'est quand même important de replanter le blé. Voilà. ici parce que c'est ici ça va être ma réserve à laine en fait ici c'est ma réserve à laine voilà donc on a on a des moutons de un peu toutes les couleurs donc là vous allez me dire ouais mais euh, le titre de ton Ah, ton titre c'est l'exploration d'une caverne Mais c'est pas une caverne c'est un truc que t'as déjà habité Que t'as déjà exploré Ah bah Ah bah on y va les amis hein, On y va Donc juste à côté d'ici En fait on a une petite caverne Alors je sais pas si vous avez vu Ici voilà on a une petite caverne que j'ai un petit peu exploré hein, on voit très bien jusqu'où je suis allé est-ce que je l'ai exploré entièrement non vous voyez je ne l'ai pas du tout exploré entièrement ah ben, au moment où je tourne alors attendez deux zones parce qu'il faut que j'envoie un message à la personne qui m'appelle c'est euh, chiant voilà, c'est euh à part de l'andésite, ah. On tombe quand même sur un petit filon de fer. Donc, on va, voilà, donc, toujours, toujours, euh, Toujours bien torché, hein Parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Euh, moi, je sais que en, en Orkham, et je vous le dis, c'est pas un fake. En Orcam, j'étais euh, tranquillement en train de. Ouais, j'étais tranquillement en train de. donc là on a de la COBOL. donc on va continuer, en fait j'ai su la piste de l'Andésite donc euh, apparemment la piste s'arrête là c'est quand même assez important Voilà. Bon ben, là, euh, c'est pas. Là, c'est. Euh, Aujourd'hui, ça va être un petit épisode un peu détente, je pense. Alors, vous voyez ce que cache en hésite. Hein c'est vraiment. Euh... Et Alors, à quoi va nous servir cette andésite, à votre avis Pourquoi pas un petit peu de, ouais, de décoration Hein Pourquoi pas Ça pourrait très bien nous servir de décoration, andésite. Alors, du charbon. Ça c'est vachement intéressant parce que je vais commencer à manquer un peu de, de la ressource de charbon là. Donc on va faire ça. Donc on va faire ça comme ça, voilà. Tac. Voilà, donc il est toujours très très important c'est ouais. là où, où j'ai vu le, donc le, le, je pense que alors j'ai vu l'épisode de, de Andrix, donc sur sa map et c'est TM donc euh, moi je veux bien participer mais vous voyez c'est J'aurais pas fait exactement comme il a fait lui, parce que lui il euh, lui il a il, il a fait euh, d'une telle manière que en fait il devait euh, ouais il devait euh, il doit il doit faire ça rapidement mais euh, il euh, il pense pas je pense qu'il pense pas il, il me reproche il me reproche tout le temps de trop torcher enfin je vous le dis de suite hein. il me reproche de, tout le temps de trop torcher euh, sur l'île voilà mais lui l'inconvénient c'est qu'il n'a pas torché donc du coup il, il est mort assez rapidement et c'est dommage pour lui donc on va on va creuser ici parce qu'il y a plein de Voilà donc, il dit que je torche trop et lui euh, sur sa map CPM, il il torche pas. Ah. Moi, je fais bien les choses parce que je torche là où je là où je creuse je torche donc euh, ouais apparemment cette petite caverne elle, elle donne rien de elle elle donne pas de diams alors euh, qu'est ce qu'elle va nous donner encore On va, on va voir. Hein. Après tout, on est là pour ça, non À part des minerais de, à part des. Ah, ma pierre favorite. Mais bon, là, il est, il est. Alors là, comme vous pouvez vous en douter, voilà c'est nickel voilà. et là c'est pareil c'est nickel aussi donc on va suivre le chemin de donc de tout ce qui n'est pas en cobol voilà c'est suivre le chemin de tout ce qui n'est pas en cobol parce que apparemment après peut-être que je passe à travers beaucoup de choses Peut-être que je passe à travers beaucoup de choses, je suis tout à fait d'accord. Et tout ce qui n'est pas en cobol, je suis. Voilà. Donc là, il y en a encore. Alors, c'est où que j'avais vu, vu les... Ah, voilà. Donc vous voyez, il y a peut-être un, un début de... Donc bien sûr... Hop. Voilà, on commence par ça, hein. on commence par ça, voilà, un petit épisode euh, détente, parce que, voilà, c'est bientôt les fêtes de Noël, et sachez quand même que je vous prévois une petite vidéo euh, de Building Gabriel spécial euh, Noël, donc, euh, pour rien vous cacher, <coughs> pour rien vous cacher, je j'ai déjà tout préparé, voilà, il manque plus grand chose, hein. pour rien vous J'attendre j'attendre J'attendre je pense la veille pour tourner voilà la veille de Noël Voilà. Donc apparemment, on en a fini avec... Euh... Hop là. Voilà, on en a... On en aurait fini avec euh, ça Wow. Voilà. Euh, donc après, donc ici. Alors oui. Ah oui. Là, c'est c'est grave important de pouvoir euh, revenir. Voilà. Donc, apparemment, dans cette petite caverne, il n'y avait rien de bien euh, spécifique. Hein Vous êtes d'accord avec moi. Il hein n'y avait rien de... Là, c'est pareil. Ouais, à part de l'ordésite. Donc, toujours torché. Et ne vous inquiétez pas, ce petit. Euh Voilà, ça va me permettre en même temps moi de de préparer la, la prochaine vidéo donc qui sera euh en fait c'est je vais euh, la prochaine vidéo de donc de Et déjà Gabriel, ça sera donc euh, on va on va continuer un peu de l'exploration, hein. mais ça sera euh, cette fois en dehors un peu du village, parce que j'ai bien envie de faire une petite vid vidéo d'exploration donc sur une sur la montagne qui est en face du village, parce que faut admettre qu'elle est quand même assez grande. Et donc, j'ai très, en fait, euh... euh... euh, très envie de voir ce que ça donne, en fait. Quand... J'ai très envie de voir ce que ça donne, en fait... Quand mes plans ne tombent pas à l'eau. C'est-à-dire. Est-ce que. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire par euh, quand mes plans ne tombent pas à l'eau Eh ben, en fait, c'est. Je compte vous faire avec ce que j'ai récolté là. Un petit.. Euh, un petit chemin. Voilà. avec euh, Avec tout ça. C'est pour ça que je récolte quand même pas mal de choses. Pour aller donc sur la montagne d'en face. Et bon ça ça sera euh... ça je vais pas le faire en cam parce que je pense que ça vous déjà déjà ce que je suis en train de faire, je pense que ça vous emmerde un peu, hein, on va être honnête. Je pense que vous... je pense que ça va euh... voilà, ça pour vous, c'est pas, c'est pas très très intéressant, voilà. Donc c'est pour ça que je fais un petit épisode détente aujourd'hui, voilà. Détente tranquille. On va faire donc du minage euh, de, de matériaux pour. Euh... voilà, Donc là par, euh... à part ça, qu'est-ce qu'on a? Oh non, non encore un, là. Voilà. Mais là, si je torche, on va dire que si je ne torche pas ici, ça va être le lieu de spawn des monstres. Alors, par contre, où est-ce que, où est ma petite entrée que j'avais fait Ah, j'ai cru la voir. Elle est là. Donc, je suis obligé de faire. Donc on va faire comme ça, voilà. Tac, tac. Voilà, tranquille. Voilà, et après. Donc tac, tac, tac, tac. En espérant que ça fasse... Donc on est revenu là où on était. Donc vous... Elle est, elle est bien charmante. Ah, voilà. eh ben je crois que j'aurai pas besoin de matériaux pour. Enfin, je crois que j'ai plus à avoir trop besoin de matériaux pour pouvoir faire mon petit tunnel de sécurité pour aller euh... Alors, ne vous inquiétez pas, je l'ai vu. Hein. Je l'ai vu. Ooh. Alors, après, qu'est-ce qu'on a, là Allez, on va se... Ça lag un peu. Alors, est-ce que je suis fou là Voilà, c'est ça, je suis fou. Donc. 43 minerais de fer Oui aïe aïe aïe aïe, c'est beau ça Ouais, excusez-moi. Donc, je pense que après ce petit... Euh, cette petite parcelle-là, on va arrêter. Hein. Voilà. Parce que je pense que... Vous pouvez me le dire dans vos commentaires. Hein. Vous pouvez me le dire dans vos commentaires, mais... Euh, que si vous voulez pas d'épisode détente, il euh, n'y a pas de problème. Alors, sachez quand même que... Euh, parmi mes parmi tous mes abonnés pour le moment alors je sais que vous êtes pas fan du Pokémon que vous êtes pas fan du... alors si vous êtes pas fan du Minecraft c'est pas grave voilà mais il euh, y a pour le moment il y a que Hendrix qui demande des vidéos de de Edge, de Edge of Gabriel et c'est ce qui me fait bien marrer quoi c'est ce qui me fait bien marrer voilà Parce que on dirait que... Voilà, c'est... Après, c'est... Euh... Oui, bon... Euh, comme a dit Hendrix, sur... Voilà, c'est que... En fait, je... Vu que je suis enfin je suis je suis pas trop connaisseur en Minecraft, ça je vous le dis de suite, hein. je suis euh, je suis pas euh, un World Boss un BG à Minecraft, je suis euh, voilà comme je vous l'ai je pense souvent dit Et vous êtes euh, Vous êtes au courant je suis un gros noob dans Minecraft Voilà je joue euh, je, je en fait je je pourrais pas euh je pourrais pas vraiment faire euh, ce que... parce que enfin je pourrais pas vraiment faire le le gros BG dans Minecraft parce que j'y connais euh, absolument que dalle. J'essaie de me documenter avec euh, les... les vidéos des youtubeurs donc ce que euh... Voilà... Voilà donc après euh, si vous voulez euh, enfin moi euh, voilà c'est moi euh, c'est les vidéos que je regarde euh, voilà le plus sont euh, donc euh, celles de Super Brioche hein je vais faire un peu de pub mais bon euh Sifano, Frigiel, New voilà toute la clique quoi alors bien sûr euh, Si euh, Si par le plus grand enfin la plus grande chance que j'ai euh, J'ai ces personnes là qui me regardent et qui doivent se dire Mais putain mais il est chiant euh, il... Voilà c'est Je sais pas, je sais pas du tout À mon avis euh, Ils voient que je suis abonné mais ils s'abonnent pas à ma chaîne parce que mon contenu il est un peu pour grave c'est normal euh, Oui euh, Qu'est-ce que je veux dire aussi Alors je vais, je, je vais tout simplement Attendre que ma pioche En jams Se termine Voilà Je pense qu'on va faire euh On va faire ça jusqu'à que Je n'ai plus ma pioche en jams Elle est bientôt pétée alors ça c'est vraiment ça c'est vraiment intéressant donc, hop ah, donc vous avez entendu mon téléphone sonner donc c'est tout à fait normal c'est la personne qui m'a appelé qui a dû m'envoyer un message qui a dû me dire euh, ça doit être Princess ça, ça doit être oui ça doit être Princess 59 alors comme vous le savez, pour ceux qui l'ignorent, euh, voilà. Donc j'ai arrêté aussi les vidéos sur WoW parce que c'est euh, le rendu des images était trop trop faible. Alors, et, et surtout qu'il n'y avait pas de. Il y avait. J'ai fait une vidéo test et j'ai vu que le, la vidéo test n'avait pas plu. Donc c'était normal, c'était le.. C'était euh, le tout, tout début. Voilà donc euh, après euh, je je, toujours, je contrôle toujours pas split donc euh, voilà donc euh, pour ceux qui euh, veulent un peu des infos sur euh, sur la guilde donc sur ma guilde donc les pyro barbares voilà gros fake à Bob Lennon, je sais mais je fais pas ça euh, pour euh, euh, c'est c'est c'est c'est un... pourquoi pyro barbares parce que le le nom le nom m'a tiré. Voilà, les pyro-barbares. On est... Euh... J'ai trouvé ce nom génial. Donc, c'est pas... Euh, Je fais pas du fanatisme comme... Euh... Alors, si Bob me regarde, c'est... Euh... Euh, si jamais tu veux faire... Euh... Alors, si jamais tu veux te faire un... Un perso euh, sur Wopandashan. Donc bien sûr. Il hein, n'y a pas de problème. Je te passerai le lead de, de, de la guilde sans problème. Voilà. C'est pire au barbare. Parce que ça... Parce que... Non seulement le, le nom m'attire. Voilà. Mais... et euh, c'est pas... Comme je vous ai dit. C'était pas du fanatisme envers Bob Lennon. Voilà. Euh... Donc, bien sûr, je regarde aussi du Bob Lennon, je regarde du Fanta aussi. Eh ben oui, euh, parce que je veux absolument euh, en, en savoir un peu plus sur comment jouer à Minecraft. Et eh oui, parce que si euh, Si un jour je vous dis, euh, bah, on va aller euh, faire l Under Dragon, vous allez me dire, oh, il sait faire ça, lui Alors, sachez déjà que je... Voilà... Euh... Je, je vous réserve euh, ouais peut-être que je vous réserverai des petites surprises mais pour le moment c'est euh... alors sachez que je joue euh, en ce moment très peu à à Minecraft hein, je vous dis de suite euh, ne soyez pas déçus. alors je peux pas trop jouer parce que là c'est en période de fête voilà j'ai encore les j'ai encore les, les cadeaux à finir voilà j'ai encore un peu de ménage à faire aussi dans ma chambre ouh mais je vous prévois des petites surprises bien sympatoches. Du genre... Euh, je vais essayer de... Voilà. Alors, je sais pas ce que ça va donner. Mais euh, j'ai essayé de vous faire une, une petite vidéo avec ma... J Alors... C'est... Euh... Je me suis offert pour Noël une petite caméra, donc... Qu'est-ce qu'il me faut Il me faut juste une petite... Euh... Des piles AA et une carte SD, voilà. Donc... Euh... Ah, on entend de la flotte. Ah bah ben vous voyez, ce, ce petit truc de minage, là, ça... Ça nous aura quand même bien servi hein, parce que c'est avec tous les charbons qu'on a, on est déjà au niveau 8. Voilà, euh. Est-ce qu'on est encore full Non on n'est pas encore full. Donc si on n'est pas encore full, c'est bon. Allez On va casser. Tu vas casser Piaget en c'est parce que j'ai envie de rentrer. J'ai surtout très envie de rentrer. J'ai surtout très très envie de rentrer parce que je sais pas quel, je sais pas s'il fait nuit dehors, je sais pas, euh... Alors, après, vous pouvez... Euh, oui. Donc, voilà. Après, euh, vous pouvez mettre aussi des euh, vos, vos petits commentaires. Hein. Vos petits commentaires, hein, c'est pas un problème. Euh, je peux vous poser... Enfin, voilà. C'est du genre... Euh, ouais, pourquoi tu fais jamais de, de vidéos de nuit Voilà, parce que... Alors, ça, je vais y répondre... Euh, je, vais, je vais vous couper la chic comme on dit. Je vais y répondre vite. Alors, pourquoi je fais pas de vidéo de nuit Parce qu'en fait, c'est... Euh, je suis pas trop fan des. des mobs la nuit. Parce que c'est euh... ah, Il me semble que c'est la nuit. Donc bien sûr, oh là là eh ben, donc elle est quoi ma pioche elle est quoi ma pioche elle est efficacité 2 vous imaginez et, euh, alors comme dirait Hendrix, euh, effet effet un, un six, six, deux, voilà. Donc euh, ouais. Ah génial. Donc euh, là euh. Attention. Voilà. On aura quand même pour inif... Ah voilà Est-ce qu'on a encore une pioche Oui on a une petite pioche Efficacité 1 Allez on, on va se régaler on va, on va essayer de casser cette petite pioche En fer enchante Alors en sachant quand même que je vais pouvoir faire des Voilà donc, on y est. On a cassé la pioche. On a cassé les deux pioches qu'on avait. Donc, alors, attendez, que je, moi, euh, là, y a quoi, là? Là, y a quoi? Alors, hop. Donc, là, y a quoi ici? Donc, là, y a de la terre. Good. Donc, là, non, c'est pas par là. Euh, je crois que je me suis auto-enfermé. Vous y croyez, ça? Je me suis, je crois que je me suis auto-enfermé dans ma, dans non. ma mine, donc ça va être, euh... dans ma petite mine, ça va être, ah non. Attendez. Parce que là, il y a quoi, là? Bon, là, c'est je m'enfonce. Oui, je m'enfonce. Euh... Ah non, je me suis pas auto-enfermé, donc ça, c'est génial. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir aussi sur... Euh... <cười> donc j'ai fait quand même euh... ou j'ai fait quand même une belle petite récolte donc ça va ça ça va faire plaisir donc, euh, moi ça me fait euh... honnêtement ça me fait plaisir parce que j'ai je vais pouvoir faire euh, pas mal de choses alors on en parle bien sûr euh, des chauves-souris donc Allez, on va les manger un peu. Alors par contre il y a un truc que j'aimerais bien, mais je crois que je peux pas en version 1.8. Il y a un truc que j'aimerais bien, c'est pouvoir pour, pour pouvoir faire un porte-armure. Voilà. Pour pouvoir faire une belle petite armure en fer ou en jams ou quoi. Et euh, euh, le, le comment dire. Et continuer à l'enchanter. Enfin, et commencer à l'enchanter pour qu'elle soit à protection 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et comme ça, c'est. Euh, oui, je, je crois que c'est. Ça s'arrête à protection. Euh, je dis des bêtises. Ouais, je dis des bêtises. Alors, par contre, on a quoi là Ah Alors, eh, par contre, on a pas de. Oh, euh, non, j'ai pas de bois Non. Donc, il nous en reste 7, donc on va attendre. Donc, on... Là, c'est vraiment un petit épisode détente, c'est. On va aller voir, on va aller voir. Donc, euh... donc qu'est-ce qu'on a fait ici Donc, on est allé... en attendant que ça, ça fonde, hein. Donc, comme vous voyez, j'ai fait un petit champ, là. Juste là, j'ai fait un petit champ pour mes moutons, hein, voilà. Euh... là, qu'est-ce qu'on a Là, en fait, qu'est-ce que. Je me souviens même plus ce que j'ai fait là. Ah oui, là j'ai fait une entrée pour lui, pour avoir des moutons, justement. Voilà. Donc, et là, euh, ce que je cherche, moi, c'est une vache. Mais bon, voilà. On avait fait... Euh, voilà, j'ai fait un petit tunnel comme ça, tranquille. Euh, Osef. Voilà, un petit tunnel Osef, voilà, avec de la bouse, voilà. En espérant que ça... On va manger un peu parce que voilà. Donc après euh, pour Noël, alors pour euh, pour les fêtes de Noël, donc je vous le dis de suite, je ne suis je m'absente du 26 ou 27, ça dépend, ça, ça va dépendre aux deux. Donc comme euh, vous l'a fait remarquer Andrix sur la vidéo, si vous suivez nos chaînes, donc euh, voilà. Euh, Qu'est-ce que je veux dire aussi euh, Donc après, euh, donc euh, pour les fêtes de Noël, il y aura pas, du, euh, il y aura pas du Pokémon et Je vous le dis de suite, comme ça <coughs> vous serez pas déçus. Voilà. Donc euh, on a quand même, euh, on est fou le, euh, on est fou de faire. Euh, alors par contre, j'aimerais bien savoir comment ça, c'est... Euh, J'aimerais bien savoir... Euh, parce que si... Euh, j je vous dis, c'est pas ça que je cherche. Alors, si je fais... Euh, parce que si je fais ça, ça, ça, je vais me risquer à faire... Euh, ça, voilà, tac, tac, tac des plaques de pression est-ce que ça va non, ça va pas me donner donc euh, je suis en train de chercher le craft du porte-armure et comme et comme vous pouvez vous en douter j'ai pas trouvé donc après on va faire un petit euh... Voilà, on va faire un petit bloc de charbon. Hein, voilà, comme ça, c'est... C'est pour le fun. On va faire un petit bloc de charbon pour le fun. Ah Ouais Donc, euh, là, on va faire... Alors, vous voyez que j'ai fait quand même pas mal de pioches en pierre. Donc, on va faire plutôt une... Voilà, mais on va faire plutôt euh, une on va faire aussi des petites pioches en fer on va faire une pioche en fer alors déjà on va faire ça, ça, voilà donc il y en a trois là, voilà on va utiliser le lapis lazuli bien sûr voilà donc on va enchanter la, la pioche en fer donc euh, là qu'est-ce qu'on a solidité, efficacité voilà donc voilà donc voilà comment je prépare mes euh, mes petites choses voilà donc non <rire> c'est euh Voilà c'est euh, Vous allez dire euh... Donc on va refaire la même chose, voilà. Est-ce que je. Par contre la question c'est est-ce que je vais avoir à de niveau? Ah oui mais c'est pas la bonne hein C'est bien mais c'est pas la bonne. Donc efficacité, efficacité et efficacité. Donc on va faire.. Voilà, efficacité 1. Alors, comment on transforme une pioche efficacité 1 Alors, attendez, oui, j'ai récupéré pour la piste, c'est bon. Donc, c'est très simple, on va faire efficacité 1, efficacité 1, et on a une effic... efficacité 2. Donc, après, c'est sûr que ça nous coûte un peu cher, hein. Voilà, donc on va faire ça, ça. Voilà, je, je. Pour ceux qui ne le savent pas, voilà. Pour ceux qui découvrent juste euh, Minecraft, et eh ben voilà, c'est ça. Donc, on fait un petit tuto aussi en même temps. Donc, on va faire euh, Solidité, Efficacité 1, voilà. Efficacité 1, voilà. Voilà, on récupère. Et donc, on va faire efficacité puis en faire Donc, efficacité 2. Voilà. Et si je fais 2 euh, ces efficacités, bon, là, ça va me coûter 5. J'en ai plus qu'un. Donc, euh, voilà. Donc, on va... Alors, là, est-ce qu'on a du bois là-dedans Ah, mais oui, on a du bois. C'est bon, on a du bois. Euh, donc, euh, Puisqu'on a du bois, on va faire ça. Voilà, donc vous voyez, on a du casque protection, affinité aquatique, protection 2. Donc on va faire un petit, euh, on va faire un grand coffre. Voilà, on va faire un grand coffre. Donc euh, voilà. Vous avez vous êtes témoin. Euh, là vous êtes en train de vous dire mais il fait n'importe quoi là. Oui non mais c'est parce que ça lag un peu voilà. Donc on va faire un grand coffre avec euh... donc ici hein. donc j'allais mettre un grand coffre ouf euh, où c'est je peux le mettre toi. Je sais que je peux te mettre là. donc, on va faire ça. Donc. Donc, où on va mettre, voilà, tout ce, tout ce que je peux avoir besoin. Et bien sûr, on va vite... Euh Ouais, vite éclairer là parce que voilà donc ouais petite décoration euh... ouais vous devez vous dire que c'est euh, petite décoration euh, un peu short hein. donc euh, voilà après euh, qu'est-ce qu'on a on a encore du fer là on a des flèches euh, ça c'est pas mal du, ch du charbon oui, alors après euh, ouais des blocs du de charbon on en a encore. Là-dedans qu'est-ce qu'on a On a des blocs de quartz, ça c'est joli. Voilà de la magma crème, Crème de magma. Donc euh, c'est quand même intéressant la crème de magma. Donc je pense qu'on va mettre le... Je pense honnêtement qu'on va faire ça. Regardez. Donc là on a, quoi on a... Oh Ah ben oui mais on a tout ça en propos Ah ben non c'est bon on laisse mon truc de propos ici. Voilà donc petit épisode détente. Voilà. Donc après le prochain épisode je sais pas ce que ça va être. On va voir dans mes fours si j'ai rien oublié. Donc euh, voilà, petit épisode détente, tranquillou. Euh, alors vous allez me dire euh, oui, mais euh, ah ben bah, si, si, je sais ce que je vais faire au prochain épisode. Voilà, voilà. Euh, en fait, on, si vous voulez, on la voit pas, on la voit pas très bien parce que elle est, elle est un peu plus en hauteur. Voilà, donc, on va essayer de se mettre en hauteur. C'est moi qui dis n'importe quoi. En fait, si vous voulez, je vais... Euh... Euh, ouais, mais ça, ça sert à que dalle, oui, mais je, je l'enlèverai. Donc en fait, on ira explorer, donc euh, je, je pense plutôt cette grande montagne là-haut. Donc avec tout ce que j'ai récolté, euh, je vais euh, transformer ça. Hein je vais pas vous le cacher, je vais transformer ça. Et on ira faire euh, peut-être une petite séance découverte dans, donc, dans la montagne, dans l'une des deux montagnes en face. Voilà. Alors les amis, donc surtout n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager donc cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc et ciao tout le monde.